En faisant l'intégration entre IMT Lazarus et Google Workspace, on va pouvoir tirer nos dispositifs et nos superviseurs de nos unités organisationnelles pour gérer IMT Lazarus d'une façon simple et agile. Pour faire ça, on va à notre menu administrateur, configuration, intégration, Google Workspace. À cet écran, on va créer nouveau. On va mettre le nom de la que qu'on veut créer, les nom de notre entité, et on va pousser sur le bouton « Obtenir clé »« Get key ». On va sauter à l'écran de Google, dans lequel il faut qu'on autorise tous les permis. Une fois qu'on l'a fait, on va cliquer sur « Autoriser les permis ». On va avoir les codes. On va copier les codes et on va sauter de nouveau sur notre écran Lazarus et on va coller les codes. Ça va prendre un petit peu, il faut être patient, mais il faut tenir en compte que le système est à ce moment en train de tirer toutes les listes des de dispositifs et des superviseurs. Donc, on a l'écran de succès, donc l'intégration des, des, des dispositifs des superviseurs est déjà faite. Dans ce moment, on va pouvoir voir et accéder à nos dispositifs et à nos superviseurs et gérer IMT Lazarus. Si par quelque raison il y a un message d'erreur ou bien on ne voit pas nos unités organisationnelles, il y a un petit truc à faire. On va à notre console Google, sur la section de sécurité, commander des APIs, on va gérer des applications de tiers, donc il faut ajouter un filtre, pour faire ça, on va écrire le code que vous voyez dans votre écran. Une fois qu'il est écrit, vous poussez vos maux à haut et vous voyez qu'il faut accepter toutes les modifications, approuver la modification Et ça va être suffi pour pouvoir utiliser IMT Lazarus avec tous les dispositifs, tous les superviseurs, même tous les groupes de vos unités organisationnelles au niveau de sécurité et contrôle.